Coucou YouTube Je fais le défi de TTV commutant Où je dois mettre que des headshots au sniper Est-ce que je vais y arriver Ou pas, je te laisse le découvrir Like, commente, abonne-toi petit chacal Bisous Allez, on va tomber là Te casse pas les patounes. Parfait On est parti les gars On m'appelle le rouleau compresseur péruvien, chat. Je compte tuer tout le monde Regardez, le péruvien qui prend la ligne Le péruvien qui craque Le péruvien qui se fait backstab Comme d'habitude Non, non, non, oui. Attendez, attendez, attendez, regardez. Regardez, regardez, regardez chat. Regardez, regardez. Bam ah, Il s'est auto on m'a volé le kill. Je suis derrière le mur, je meurs quand même. C'est pas grave. Oh Je <rire> suis d'accord, oui. Ok, ok, ok. Ok chat, objectif, faire l'argent rapidement. Ça donne Vous le cash, cas, les gars. C'est tout ce qu'on aime, le cash. De rien déclarer. Ok. Et frérot eu d'autres Mais non C'est fou que je l'ai pas tué. Hein. Mais par contre, lui, attention. On va, on va voir. Attention Lui les gars, lui les mecs. S'il a pas le truc pour annuler le recul sur la manette. Je vais m'appeler Pedro de la Vega non. La UGM pas équipée comme ça, j'ai l'impression d'avoir Parkinson quand je tire avec. Hein. Et je pense que n'importe quel d'entre vous aussi. Tiens, mais elle est là. Tiens, on, on l'essaye avec la souris. C'est même pas la même qu'il avait. Bordel. Oh, chat Attendez un peu, attendez un peu. Je dois je vous dois une game. Oh putain. Si je commence à bloquer au premier défi, ça va pas être bon chat. J'en suis fait une tout à l'heure. Ah équipée, la UGM, elle est exceptionnelle. Celle du sol, elle plus elle le. En fait, elle sent le chibresal, tu vois. J'ai rien contre les chibre sales. Mais euh. Les ultras, vous voulez que je vous montre un truc? Regardez, possible. Très heureux de t'avoir tué, frérot. Très, très heureux de ça. Je vais pouvoir aller chercher mon truc, alors attends, il y a mon truc ici, il y a un truc là, ok, mission accepted chat. Attends mais en fait j'en ai rien à foutre de changer les armes maintenant. Faut juste courir. C'est parti, je dois mettre que des headshots, pas de, pas de body shot, que des headshots, hein. c'est en ça que le défi est intéressant. Mec! Ok. J'ai été un peu lent sur le tir, mais j'ai voulu assurer. Un zombie, deux zombies. Aïe! Mais bah, arrête, t'es pas sérieux, gros! C'est pourquoi il est aussi méchant, lui? Mais. Y'a rien qui va les gars. Y a rien qui voilà. y... a rien qui va. Ok... Mais déjà j'avais toute ma vie et point numéro 2, il a, il a envoyé le couteau dans le bouclier Bah sur CS, te détends de la nouille J'en je ferai ce tenu du CS Plus la merde ce snipe gros mais je vais, je vais te prendre ça Donc ça, ça me fait acheter qu'un qu loadout, c'est quand même mieux Sachant que l'autre il m'a volé mon truc Arrête de bouger Oui. En fait quand tu dois tirer que dans la tête et surtout pas mettre un body shot, juste tirer une balle, ça fout les boules. Je sais pas si vous, vous ressentez le délire. T'as l'impression d'être dans le mode de jeu, tu sais, où t'as qu'une balle dans le chargeur. Je l'aimais bien ce mode de jeu. Le pistolet en or, c'est ça. Okay. Je rappelle que ce soir c'est la soirée défi. Le défi que j'ai pour le moment c'est de gagner une game en mettant que des headshots avec un sniper. Je trouve que je m'y tiens plutôt bien. Il est, il est là. Il va, il va popper à ma droite. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il fait le mec euh, énervé, tu vois. Le mec m'a quasi break shield. Ra regardez les gars, le mec fait que me courir Je comprends pas comment il joue. Vous comprenez comment il joue ou pas Il break shield et après il s'échappe. C'est incompréhensible. Mais regardez, ça recommence. C'est fou d'autant jouer sa vie Il m'a shield, il s'est ré-échappé Normalement c'est moi qui doit m'échapper vu que c'est moi qui suis break shield c'est moi qui me fais backstab C'est dingue Ok Ok donc il vient de passer là en scred Mais non, j'ai noclem. Comment il s'appelait l'autre gros noob AFK machin. Enfin, quel pseudo de merde. J'ai pas vu l'intérêt de viser. Let's go Yenny yenny en je je... Oh, il n'y a désormais plus aucune raison pour ne pas vous abonner Abonnez-vous GG, hey, so... G -G, so hey, MG You play your life, my friend Non, GG, man GG. Eh, non, non, MG, uh, no, you GG Ah, GG, man Non, you GG, man Ok Non, you, you, you... Non, you, you GG, MG